Yeah. Exactly. De temps en temps je pense qu'à toi Ça ne va pas tant tu t'asses de moi Ça laisse des traces sur nos derniers pas Ça laisse des traces tant tu ne me sens pas Pour notre coup, il y a trop de distance La vie à deux mais c'est pas marrant plus tard elle voudrait que je la fie en hein, C'est mort, c'est mort mais j'ai pas son temps Je n'arriverai pas à me contrôler Tous les soirs encore une fois je finis bourré Si je recommence elle va sûrement me quitter Car pour moi la seule solution c'est de continuer hey, hey, on a recommencé Eh, hey, pourquoi refaire le passé hey, une histoire sans fin qui revient de lointain Je sais que tu l'as aimé hey, pourquoi tu me l'avais caché Ah, ça m'a détruit la santé je savais ce que je ressentais, hey. De temps en temps je ne pense qu'à toi, ça ne va pas quand tu t'asses de moi Ça laisse des traces sur nos derniers pas, ça laisse des traces quand tu ne me sens pas Pour notre couple y'a trop de distance, la vie à deux mais c'est pas marrant Pour plus tard elle voudrait que je la fiance, c'est mort, c'est mort mais j'ai pas son temps, je n'arriverai pas à me contrôler tous les soirs, encore une fois, je finis bourré Si je recommence, elle va sûrement me quitter Car pour moi, la seule solution, c'est de continuer Encore une fois, la mise de gérer ma vie M'imposer des lois dans toutes sortes de conflits Mon futur sans toi, tu sais, bébé, je l'ai écrit Plus tard, tu me demanderas comment j'ai réussi Tout le monde m'a dit que c'était sur moi tu enquêtes Ça m'en fait, ouais, tourner la tête Mon mood serait changé changer de planète Sans toi et être près des comètes